4 Et si cela n'est pas le cas Ce n'est du sable mouvant Très chers frères et sœurs croyants du message la de la ville de Lubumbashi Et de ses environs C'est ici votre frère Humble serviteur Christian et Salem Je vous invite à venir prendre part à la sortie officielle De votre album Sable, sable mouvant L'album tant entendu Je n'ai nombré je vous invite, Likasi, Kolosi, Kipushi, Fungurume, venez participer à cette sortie officielle et je crois que vous serez bénis. Cette sortie aura lieu ce dimanche 9 octobre 2022 à la salle Temple Rama, située sur l'avenue Kassangu Kasangunukwempono. Venez participer, très nombreux, et Dieu ne restera pas avec la dette de quelqu'un il va vous bénir. Que Dieu vous bénisse tous. Nous croyons que Dieu bénit, guérit au travers de la musique. Et Dieu sauve au travers de la musique. Shalom.